<rire> Re les gars, je suis désolé, j'ai pété les plombs. On saute où, Alger Carré Carré Carré Ah ouais, ça j'ai mis d'amuser. Ah ouais C'est La musique, ou pas ah ouais, on pouvait pas sauter avec nous Ah ouais, ah ouais, il est Ah ouais, il est venu du retard un peu là Ouais, il devait faire un kill là, il est content Allez. bah j'ai quitté, à lui Voilà Sacha J'ai... fait. bien Ça se sera... voit aura... il de... c est, c est de -là. Voilà. Là, Ça se voit il a... C'est... C'est qu'au top là là Il est en train de jouer avec sa vie là Je fais ce que vous savez pas faire, des kills Oulala Ouh là là C'est quoi ton record de kills Ah je vois ça se voit que c'est 3... kills Ça va son record de kill, ça y est frérot C'est 7, c'est 15 les gens... Jamais... Attends, encore... Ton record de kill c'est 15! Ah bah. Ah! de kill c'est 15! Ils sont terribles! L la game d'avant t'avais fait 0 kill, Otaku? sais pas de euh, mentir, je crois que j'en ai fait 1 ou 2. sais quoi? Et ouais, si t'en si fais un, je te donne euros. T'as même pas 100 balles, bâtard! Bah c'est vrai, je les ai pas, c'est vrai, je les ai pas, j'avoue! <rire> Il est bientôt 22h, il, il, il, 22 il, 22 il fait le singe, putain. <rire> T'es je... peut-être d'avoir une vie sociale un peu, non Mais j'ai une vie sociale. J'ai des rapports avec ton, avec ton père. Ah ouais Tu fais quoi, frérot Tu fais la ah. cuisine Non T'es le mec qui vient nettoyer la maison, c'est ça Non, il n'y a pas de sous-métier. Juste avec ton papa, on, on s'embrasse, tout ça et tout. Genre On est amoureux. Ouais, ah, ça, doit on ça, fait ouais. Fait ça doit être ça ouais ça doit être ça même dans un univers parallèle ton <rire> père il t'aimera pas <rire> mmh, ça c'est ce que tu crois et ouais, hein. euh, Non, on ne croit pas avec ta voix il y a 10 minutes et tu me que t'avais balles il y a 12 ans <rire> okay. ouais. C'est bien de faire le goulag en début de game c'est là qu'il faut le faire que c'est le moins dangereux bah, mais non, mon ref, c'est en fin de game. De là, de de de de parce que. Non, Alors, les gars, juste, il y a 4 mecs sur la forteresse. Il y a 4 mecs sur la forteresse. Je là, full live, les gars, vous aussi. Ouais, la même. Ouais, ça Putain, j'ai tué un à la forteresse et un, il y en a un. J'en tué un deuxième, Alger. Je t'ai eu ce goulag, moi. Il y a une, une de nous, yeah, yeah. team au-dessus de nous. Je l'ai vu, hein. Ah, à terre, à terre, à terre, à terre. Il. Bien joué, bien joué. Faire... Balance, balance. Là, je suis fier de toi. Attends, c'est pas fini. Tu me rappelles ton papa quand t'es comme ça. Ah, ah. Euh, c'est vraiment oh, bizarre. Ah, mais c'est un bot de. Mais non, Alger, t'as pas gagné le goulag Les bots, ils balancent des flashs Alors lui, comment il était bien, le bâtard Mais c'était un vrai mec, c'est un vrai mec. Il y a encore de l'argent, deux choix. Merci, Faya. Faut tuer 5 ouais, bots, les gars ou diffuse Ouais, faut tuer, faut tuer des bots. Faut tuer les bottes vite, sinon elle va nous péter dessus, on est mort. Vite Vite Faut tuer les bottes Ça pique. Et ouais mais il a un vrai mec sur moi. Il une vraie team. Oh dessus je fais là. Au-dessus, au-dessus, t'as un Je les ai tous tués. Merci. GG garçon. T'inquiète, si je vais t'acheter. Otaku c'est quand le premier kill vu, Ah bah quand ce sera ah. le moment mon. Euh. J'ai l'impression que c'est pas le moment de pute de deux parties là quand même. Euh bah ouais, ça doit hein être ça. J'ai l'impression que si on multiplie vos scores par 3, vous avez toujours pas mon score à moi tout seul. Mon ref, t'as 3000 de scores, j'ai ouais, 1500, non, non. ça y est. Ah, bah, C'est comme, comme la game d'avant. Vas-y, dis-moi mon ref. Dis-moi mon ref. Dis-moi. Enfin, moi je dis, probate 2, pro à la prochaine game, frérot, on exclut Sacha. Vas-y, 1, 2, 3, vas-y, on exclut. Euh, Sacha, vas un, deux, trois, attends, attends, vas-y, probate 2, avec River 101. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Attends, mais t'es en retard, frérot. Ah, bah, ben hein ouais, est quand même. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Non J'ai perdu Ouais. Oh. T'as 400 dégâts, t'as un kill, genre j'ai l'impression que je suis en train de t'aider. Euh, moi, je veux dire, un truc, pendant que l'autre était en train d'aller dans la forteresse, et que Hubert ouais. coup était KO, c'est moi ouais. qui les ouais. avais tous mis crack, et on m'a terminé. Alors ouais. normal genre, que Tu les as les, les tous mis crack avec 400 dégâts. 400 dégâts, dégâts c'est un mec crack. Moi, j'ai 3000 de dégâts. Écoute-moi, j'ai 3000 T'es un... Je m'en... T'es 3000 de dégâts, ça y est T'es es un, es un esclave T'es un esclave T'es un esclave avec tes, tes 300 de dégâts, là T'es un esclave Ma gorge, frère Qu'est-ce veux... Je serre pas ma gorge moi je, je, moi, je vais serrer autre chose Ah ouais, tu vas serrer quoi Ah oh, bah... Ben, euh, ben... Il y a quelque chose où, hein où, où... Où je connais des influenceurs qui n'auraient qui pas dû le serrer. Ça doit être ça, ouais. Oh là là Les gens sont bizarres sur Warzone, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est pas un gros salaudier, là. Ouais, surtout un mec sans le c'est X-X. x XX, XX, du 64 XX. <rire> Et C'est après, c'est pseudo-là, j'ai utilisé... Frérot, euh... mm. oh, oh. on dirait les pseudo-Fortnite en 2017. Ouais, ouais, c'est ça Regarde au Regarde, Otaku Tu veux le tuer Comme ça, ça te fera un peu de dégâts et un peu de kills, vu que t'es à zéro encore. Non, je te laisse Fafa, il dit pas non, hein arrête de parler, là Ouais, Fafa, hé Bien joué, Fafa, tu l'as fini Fafa, viens en mute Fafa, en mute, comme ça, ça y est, là Tu vais pas faire ça Il y a une team là il y a une team là-bas Je suis sur TikTok J'ai TikTok aussi non, pas moi aussi les ouais, mais... TikTok mon tiktok ouais, ah, Désolé TikTok c'est vraiment. Rare. C est... C est... ça à rien. Ça sert beau. trop, mais c'est trop bien TikTok. Genre euh, c'est là que j'ai tous mes meilleurs potes moi. Ah bah t'as pas de vie sociale du coup, t'as pas de vie sociale. Non j'aime pas ça. Bah ouais du coup t'as. du coup t'as zéro. Il arrive à fin du Les gars, est-ce que vous pouvez essayer de... de tirer une balle dessus j'ai pas envie de trop vous en demander parce que vous êtes nuls. Ah, attends, serre ta gorge un peu, y'a un mec. GG. Mais non Alger, nice, bien joué mon ref. Ouais, coup, un coup, tu... Fais un kill, fais un skill, Otaku, fais-toi plaisir. Pas ah, trop tard, t'as failli l'avoir. Oh là, merde. Merde. Oh. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé tout à l'heure, je te sauve maintenant, on est quitte. T'es content que je t'ai sauvé, Fafa Attends, mais frérot, t'as bon, on dirait les chers aux chins, Imagine, c'est lui. Non, je peux pas être chers, frérot. Les chances pour que ce soit lui, gros. C'est ça, je m'auto-stuce, c'est je, je je bon. Je, je, ça, on risque de tous se faire ban, mais c'est possible. C'est pas possible, attends. Mais non, tu trolls, tu trolls, tu trolls. Ah bah, ça, ça, ça fait, ça fait ah. deux heures que je troll. Ah. Genre, il y a du euh, quoi J'arrive à l'avoir. Euh... T'as quoi ton temps de cul c'est pas qu'un peu à 3. À 6. Ouais. Ça m'a tiré, ça m'a tiré. Non, attends, chauge. Non, mon ref. Eh si. Non, mon ref, t'as. Non. Ah, si, si. Non. Jure, c'est toi. J'ai. Ouh là, je suis les sur son live, c'est lui. Et là, on ton avis, c'est qui qui a 13 kills? Non, je, je, je, je suis son ref, oui. les gars. Mec, c'est juste un. C'est genre un youtubeur. Euh, et euh, streamer. Streamer, meilleur joueur d'Europe. Tu peux tout mettre. Ah, terre. Y'a pas besoin de beaucoup pour me jouer. Il est immobile. Il est immobile. Sacha, dire ça C'est vieux. Genre, imagine, imaginez, ah, bah. les gars, c'est une soirée. Putain. Ah, c'est ça, la les... vie. J'ai réussi que ça m'arrivera un jour sans. <rire> Attendez, moi je suis un peu en retard. Fais-moi voir. Hein. Putain. Les gars, même, même mort je continue de faire des kills moi. Alors les gars, on veut parler score encore maintenant <rires> <rire> <Ouais. rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rires> 250, j'ai jamais fait top 1, c'est bon. Là si on fait top 1. <rire> on fait top 1 non. <rire> Okay. Euh tombez sur vos colis les gars. Viens avec moi, viens avec moi au tapis Oh non, c'est fini pour moi. A, moi là, là, je suis mort. Là, là, là, là. Non je suis pas mort, pas encore. Ils sont, ils sont. Est vrai, est vrai, il est là. J'ai alerte Max, ils il visent comme des poils. Aide-moi, les... aide aide-moi, aide-moi. Les... Je suis là, je suis là. Je, je, je suis avec toi, poulet. la balle, il une push. Non, ils vont pas de push, j'étais là. Son teammate Son teammate mort Je vous Magnifique Magnifique les gars Et, Et Alger arrête de te suicider sur les gens prends des armes Ah non juste pour la forteresse Ah Il y a hum. un Dans les airs les gars dans les, les airs A ah, ouais. terre à terre Bon les là GG Non je vais prendre mes classes Les gars on se casse d'ici il y a les bots qui arrivent ouais. Vous avez pas un drone les gars par hasard Ah mais si mais je suis pas là, Euh j'suis. moi j'ai... Non moi j'ai juste une frappe de pression mm. ces bots Je suis à 20 kills les gars Ça me vise derrière derrière Moi j'ai... Moi j'ai... Ouais, une frappe de pression Ah je les vois Ah je les vois Ah merde, putain, c'est moi j'étais vraiment... pas ah, ça au Snipe... Snipe... Sniper direction nord-ouest. Tu peux me toucher Nord-ouest. Allez, c'est honteux, il m'a eu au pistolet, c'est honteux. C'est donc, donc ça de jouer sur un Smurf. C'est donc ça. Vas-y, si, attends les... juste, où est-ce que je suis mort Allez, les garçons, on joue ensemble. Y'a mmh. bon mmh. un Un là-bas mmh. Ah y a un gars là-bas Y'a des gars là-bas sûr Ouais, oui. ah ouais, bien, bien chaud, hein, chaud On va être dans la merde. C'est pas grave, c'est cool. Bah, tu, vois, tu vois ce mec-là des... Tiens, va, va prendre ses balles. Va le tuer. Mec, je te dis après les games, va voir sur Twitch, show et je te dis comment ça s'appelle frère. Ah, ici Ah, ici Un crack A euh, droite, à droite, à ta droite, y'a un mec. Non. il a eu un de balles. eu un peu de balle. 14 secondes. Ah, j'ai choud. c'est ça, ils ont réformé la coupe de... Il y a un mec là mmh. Mmh. une bande un... ah, un... ouais, un oh, ouais, un d'être 29 éliminations les gars, 9300 de dégâts